Vie pour le seul peuple peuple de Dieu, pour l'adorer peuple de Dieu, tes mains, je veux parler, je veux encore une fois, Dieu a eu. dans la vie de ton peuple, que toute la gloire te soit rendue dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons si prié. Et nous disons tous Amen, gloire à Dieu, Alléluia, gloire au Seigneur, Amen, Amen. Alors sans plus tarder nous voulons, nous voulons manger, n'est-ce pas Voilà nous sommes venus pour manger et bienvenue à vous sur l'internet. Est-ce qu'on peut donner un shalom à nos frères et sœurs qui nous suivent de partout Que le Seigneur vous bénisse richement, que le Seigneur vous bénisse. Préparez-vous parce qu'il y a un événement qui va arriver bientôt. Nous serons tous ensemble. Préparez-vous. Alléluia. Alors sans plus tarder, je vais inviter la prophétesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Je vais inviter la prophétesse. Nous acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu restera toujours en Alléluia. actualité. Gloire Alléluia. au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Acclame le Seigneur très fort. Acclame comme un vivant. Comme un racheté. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson avec Dieu? Avec ah, que Dieu, Oh oui avec Dieu je ferai des exploits avec le Saint-Esprit avec le Saint-Esprit je ferai des exploits je ferai des exploits il prend soin de moi il Soin de moi Je ferai des exploits Je ferai Même si la terre se Même si le vent souffle Ce que je sais Je ferai des exploits Même si tout tourne à l'envers même si tout est contre moi, ce que je sais, je ferai des exploits. Encore une fois, avec Dieu, avec Dieu, avec Dieu, je ferai des exploits. Avec le Saint-Esprit avec le commence à réaliser ça que tu vas faire des exploits avec le Saint-Esprit la Bible déclare c'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par mon esprit dit l'éternel même si le vent souffle souffle même si la terre s'écroule ce que je sais je ferai des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 ta famille fera des exploits Je ferai exploits. Moi sur cette terre Je ferai des exploits Je ferai Tes enfants feront des exploits Je ferai exploits. Ton foyer fera des exploits Je ferai Seigneur merci parce que c'est ni par la force Ni par la puissance Mais c'est par ton esprit, oh Dieu Nous ferons des exploits Assurément, quel que soit Même si la terre s'écroule Même si le monde s'ébranle Même si on entend des bruits de guerre Nous savons qu'avec toi, nous allons faire des exploits Seigneur nous te disons encore merci Merci pour ce privilège que tu nous accordes Seigneur d'être dans ta présence encore cet après-midi. Nous voulons Seigneur que tu nous parles par le Saint-Esprit. Nos cœurs sont ouïs devant toi. Seigneur, nous sommes disposés et disponibles à recevoir de toi. Nous sommes ces vases, Seigneur, qui sont vides et qui veulent être remplis par l'excellence de ta gloire. Nous sommes ces vases qui sont vides et qui veulent être remplis par l'excellence de ta présence. Seigneur, que ta parole nous fasse du bien et que ta parole puisse encore façonner nos vies afin que les fruits de la repentance puissent se voir. Prends le contrôle en ce lieu, Seigneur. Prends le contrôle des pensées. Le contrôle des cœurs donne à chacun, Seigneur, oh Dieu, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Et que cette parole, Seigneur, donne la guérison. Que cette parole, oh Dieu, qu'elle vienne et qu'elle donne la restauration. Dans le nom puissant de Jésus, nous te disons, reçois encore la gloire. Et nous disons Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir. Sois dans la joie. Alléluia. Dis à ton frère, ne sois pas fâché. Alléluia. Et la joie de recevoir du Seigneur. Tu dois, en fait, tu dois être dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ne pense pas à ce que tu as laissé à la maison. Oh, est-ce que j'ai fermé la porte le rendez-vous de 13h, bon il est déjà 13h, donc c'est raté, c'est gâté. Dis à ce rendez-vous, j'ai un rendez-vous plus important que toi. Alléluia. Donc tu vas attendre, je viendrai après. D'abord Dieu, d'abord Christ. Christ est le tout de ta vie. Christ doit être avant toute chose dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu nous voulant écouter la parole de Dieu. Le Seigneur va nous faire du bien encore en ce jour. Amen. Sur internet, soyez bénis. Toi qui es en vacances, j'espère que tu es connecté. Si tu te connectes en replay, connecte-toi à l'heure de la prière. Alléluia. Quand c'est 11h, tu te connectes et après tu vas faire tes, tes activités. Ne dis pas non, je fais d'abord les activités, après je vais suivre le replay. Suis en même temps que nous, pour que nous puissions être dans le même esprit, à la même heure, au même moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais parler de l'église, faire la suite que le pasteur a commencé dimanche dernier. Et je vais parler de l'église, le but et le pourquoi. Dis avec moi l'église, le but et le pourquoi. Un miroir pour la famille. Ou encore un miroir de la famille. Amen. L'église, le but et le pourquoi. Encore une fois. L'église, le but et le pourquoi. Un miroir de la famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, je suis vraiment dans la joie d'être là. Amen. Donc, je vous demande votre concentration pour quelques minutes. 45 minutes, ça passe très vite. Et même si je déborde à une heure, ça fait quoi Amen. Dans la... Oh, quand tu vas dans les fêtes, tu fais 4 heures du temps, tu es là, tu écoutes la musique, tu vois des gens qui dansent, ça ne te fatigue pas. Dans la présence de Dieu, ne te fatigue pas non plus. Alléluia. Même deux heures, ça fait quoi Gloire à Dieu. Je suis dans la joie d'être là. Waouh vous savez, nous sommes au temps où il est plus qu'important de servir Dieu. Amen. En fait, l'horloge du Seigneur est en train de nous presser. Nous devons servir Dieu maintenant. Quand tu entends des bruits de guerre, quand tu entends des conflits par-ci, par-là, commencez déjà à voir avec les yeux prophétiques. Non, je dois maintenant servir Dieu vraiment sérieusement. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt. Il a dit, quand vous entendrez des bruits de guerre... Une nation se lèvera contre une autre. Préparez-vous. Sachez que je suis à la porte. Écoutez, nous avons un conflit en Europe, n'est-ce pas Juste à côté, à deux heures de Paris, l'Ukraine. On s'est dit, oh, ce n'est qu'ici. Après, ça va passer. Quelque temps après, le conflit est parti à Taïwan. Maintenant, c'est Taïwan contre la Chine. Quelque temps après, ce n'est pas terminé. Le conflit est parti en Israël. Israël contre Gaza. Regardez, tous les continents sont devenus des poudrières. Dis avec moi poudrière. C'est-à-dire c'est la guerre est à la porte. Et quand vous regardez même le rapport de force, à chaque fois, c'est un grand pays, un grand pays, avec un tout petit pays. Donc c'est le rapport de David et Goliath. Pourquoi Parce que si, en fait, là, euh, la Russie a attaqué, n'est-ce pas Tout le monde regarde, on essaie d'arranger, on va arranger. Mais si la Chine attaque Taïwan... Taïwan, qui est tout petit. Les États-Unis ont dit Nous, nous sommes, les garons, nous sommes votre garant. Si vous attaquez, on vous attaque. Si les États-Unis rentrent déjà, ça sera un embrasement mondial. Donc, le diable est en train de chercher des moyens que un grand pays attaque un petit pour qu'un autre grand pays puisse rentrer dans le conflit. Ils sont en train de préparer quelque chose. Un jour, j'ai fait la vision, il y a, je crois, le mois dernier, j'ai fait une vision où le Seigneur me disait Ils sont en train de préparer leur guerre. Ça se prépare. C'est pour cela que tu dois voir, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir que Dieu ne te parle pas seulement dans la Bible. J'ai choqué quelqu'un Dieu ne te parle pas seulement dans la Bible. Dieu te parle aussi à la télévision. Quand vous verrez des inondations, quand vous verrez des virus, quand vous entendrez des bruits, une nation se lève contre une autre, commencez à vous préparer. Sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et Jésus revient bientôt. Donc, la manière de servir Dieu avant doit changer aujourd'hui, on doit servir mieux et plus et profondément Alléluia Si on était dans le faux hier Aujourd'hui on doit chercher à être dans le vrai Parce que le lendemain ne nous appartient pas Nous ne savons pas ce qui nous attend Jésus revient bientôt et c'est une réalité Amen Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire qu'on raconte Oh mais Jésus revient bientôt Ça vous le dites depuis longtemps, il ne vient pas En fait plus on avance, plus il est de plus en plus devant la porte Et on doit se préparer donc un enfant de Dieu Tu dois regarder le journal Il y en a qui disent moi je ne regarde pas la télé Bon comment Dieu va te parler Je hmm. te parle aussi au travers de la télévision Il est en train de t'avertir Regarde, regarde Prépare toi, réponds toi Dieu te parle aussi quand tu peines tes cheveux Dis avec moi quand je peins mes cheveux À chaque fois que tu peines tes cheveux Il y a des cheveux qui tombent n'est-ce pas Dieu te rappelle que toi tu mourras un jour <rire> Alléluia quand tu peines, il y a des cheveux qui tombent. Pour dire que tu n'es pas éternel, tu vas partir aussi un jour. Donc prépare-toi. De la même manière que ces cheveux sont tombés, toi aussi, un jour, tout humain finira par tomber. Sauf si nous avons la grâce d'être enlevés. Amen. Et moi, je veux bien être enlevé. Amen. Il faut aimer l'enlèvement. Gloire à Dieu. L'Église, le but, et le pouvoir. Et le pourquoi, excusez-moi. Mais l'Église aussi a un pouvoir. On va le voir. L'église, le but et le pourquoi. Ça, c'est bien. Ça veut dire que vous suivez très bien. Un miroir de la famille. Alléluia. Et bien aimé, quand on parle d'église, d'ailleurs, le pasteur en a parlé dimanche, quand on parle d'église, si on te parle d'église aujourd'hui ou si vous parlez d'église à une personne, la personne a dans son esprit, dans son image, un bâtiment. Si tu dis, je vais à l'église, la personne a l'image, un bâtiment, un édifice en pierre, une salle quelque part où les gens vont prier, n'est-ce pas Et beaucoup de personnes bien-aimées ne connaissent pas la force de l'église. Beaucoup de personnes, même les chrétiens, ne savent pas exactement c'est quoi l'église. Des fois, quand on dit cette phrase, je vais à l'église, c'est vrai, mais on partit. Mais en réalité, tu viens dans le bâtiment et te rassembler avec les autres parce que toi-même, tu es l'église d'abord. Donc tu ne vas pas chez toi-même. Alléluia Je vais à l'église. Ou quand tu rencontres quelqu'un et la personne te parle, la personne te dit, ah, tu vas à l'église. Toi, tu dis, oui, je vais à l'église. Donc, beaucoup de personnes ont cette notion de l'église est un bâtiment. L'église n'est pas un bâtiment. Alléluia. L'église n'est pas un bâtiment. Dis à ton frère, l'église n'est pas un bâtiment. D'autres personnes aussi prennent l'église comme une dénomination. Toi, tu es de quelle église Protestant. Toi, tu es de quelle église Catholique. Toi t'es de quelle église Pentecôtiste. Toi t'es de quelle église Tous les iste iste iste. Alléluia. Mais ce n'est pas ça l'église. C'est une dénomination. L'église n'est pas une dénomination. Alléluia. Et vous savez, la première fois que Jésus parle du mot église, le pasteur nous en a parlé dimanche, c'est quand il parle à Pierre. Quand Pierre reçoit la révélation que tu es le fils de Dieu, le Christ. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et il dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon, mon église. Quand il parle à pierre, il parle à Pierre la personne, mais quand il dit sur cette pierre, cette pierre n'est pas Pierre la personne, cette pierre c'est la révélation que tu as reçue. Sur cette révélation, je bâtirai mon église. Alléluia. Jésus bâtit son église sur la révélation de qui il est. Alléluia. Tu es Pierre et sur cette pierre, sur cette révélation, je bâtirai mon église. C'est pour cela tu ne peux pas être dans l'assemblée des saints si tu n'as pas la révélation de qui est Christ tu ne peux pas être dans l'église sans avoir la révélation de qui est Christ. Tu dois finir par avoir la, ré la révélation de qui est Christ. Alléluia. Important. Parce que sinon tu vas juste faire le nombre, mais tu n'es pas avec Christ parce que tu n'as pas la révélation de qui il est. Et quand Jésus parle de bâtir son église, en grec c'est le mot ecclesia. Dis avec moi ecclesia. Et ecclesia est un mot qui est, qui est composé de deux, de deux préfixes. un hein, Préfixe suffixe. C'est ça, hein, Mélodie Ok. Nous avons donc le Eka. Le Eka, qui est ek qui veut dire hors de. Et nous avons le Klesis, qui veut dire appel, ou encore appelé. ecclesia. Eka, Eka plutôt, qui veut dire hors de. Et le Klesis, qui est appel. Et le mot ecclesia vient du mot Ekaleo. Alléluia. Écrit Ekaleo, qui veut dire tout simplement je Convoque. Donc l'Église de Dieu est une convocation solennelle que Dieu fait à ses enfants pour qu'il y ait un rassemblement de personnes qui sont eux-mêmes au préalable des églises. Alléluia. Ce n'est pas le bâtiment. On peut quitter ici, on ira dans la maison de prière, on sera une église. Donc ce n'est pas ce bâtiment qui fait qu'on est une église. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Kaleo qui veut dire je convoque ou encore qui veut dire appeler pour un motif. Tu as été choisi, tu as été appelé pour un motif. L'église a été choisie, l'église a été appelée pour un motif, pour accomplir un but, non pas pour faire une association, pour se voir. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'il y a son ami qui vient à l'église. Hein, il s'appelle au téléphone. Hein, demain tu seras là. Ah ben moi si je viendrai. Donc tu viens par rapport à l'autre. Mais si tu comprends que tu as été appelé, alléluia, si tu comprends que tu as été appelé pour un but, alors venir pour célébrer Dieu avec les frères et les sœurs, ne va pas dépendre de l'autre, ni dépendre de ta femme. Parce que madame est malade. Ah pasteur. Pasteur, aujourd'hui vraiment, maman est malade. Hein? Non, je ne peux pas venir. Mon ami, le salut est personnel. Amen. Alléluia. Le salut est personnel. Malade ou pas malade, bon, madame est malade, j'impose les mains, moi je vais à l'église. Mon mari est malade, j'impose les mains, moi je vais à l'église. L'enfant est malade, j'impose les mains, moi je l'emmène à l'église. Je je Alléluia. Mais je ne laisse pas, je ne dis pas non, comme tu es malade, bon, je, je, non, non, non, non, non. Le salut est personnel, gardez la notion. Le salut est personnel. Même quand on se rassemble ici, Dieu nous voit collectivement, mais Dieu nous voit aussi individuellement. C'est pour cela qu'on n'a pas tous la même bénédiction. Parce qu'on ne se connecte pas tous de la même manière. Tu peux être dans ce bâtiment... Mais tu ne rentres pas dans la présence de Dieu Or le plus important est de rentrer dans la présence de Dieu Donc je dirais à quelqu'un Ne viens pas seulement à l'église comme on dit Mais rentre dans la présence de Dieu Amen. Sois sûr de connecter dans la présence de Dieu Autour de Jésus il y avait plusieurs foules Autour de Jésus il y avait plusieurs foules, plusieurs cercles Il y avait la grande foule qui était toujours là, qui suivait Jésus Partout, Jésus, Jésus, en tout cas Jésus Cette foule qui a mangé, Alléluia il y avait la foule Et ensuite il y a eu les 70 Ou encore d'autres versions 10, 72 Les 70 Après les 70 Il y a eu les 12 Mais après les 12 Il y a eu un Jean Jean qui avait la capacité de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus Donc lui il réussissait à faufiler les autres Imaginez Pierre aimait le Seigneur hein? Mais Jean a réussi à mettre sa tête sur la poitrine de Jésus Quelle intimité ça veut dire que toi tu dois chercher à rentrer en intimité avec Dieu Même quand tu viens dans le rassemblement des frères Cherche à travailler Ton intimité avec le Seigneur Que tu puisses entendre le battement de son cœur Je ne sais pas si les autres ne voyaient pas Pierre qui aimait vraiment le Seigneur Pierre, Pierre Dans sa colère Il a été capable de couper l'oreille de quelqu'un Parce qu'on venait arrêter son maître Mais Pierre n'a jamais, jamais pensé Mettre sa tête Sur la poitrine de Jésus. Il y a des personnes qui se battent pour travailler à l'église. Ils sont zélés. Ils font des choses, ils balaient, mais ils ne mettent pas la tête sur la poitrine de Jésus. Cherche l'intimité. Alléluia. Cherche l'intimité. Et Jean étant celui qui avait cherché l'intimité, c'est Jean qui a reçu la révélation de l'Apocalypse. Et parmi les quatre évangiles, c'est Jean qui parle de Christ. L'évangile de Jean décrit qui est le roi. L'évangile de Jean décrit Christ comme le roi des rois, comme le Seigneur, comme Dieu. Alléluia Donc chacun a un niveau Mais c'est à toi de travailler ton niveau Ça ne doit pas dépendre des autres C'est pas parce que l'autre n'est pas venu Alors moi aussi je ne viens pas euh, Et tu dis hé, hey, aujourd'hui il n'y avait pas d'onction. Non, c'est toi qui n'avais pas l'onction. Il y a toujours l'onction. Là où il y a la présence de Dieu Il y a toujours l'onction. Cela va dépendre de ta manière de connecter Non mais aujourd'hui Frère Sam, tu as mal joué hein? Tu es sûr, bien aimé C'est pas le frère Sam, c'est toi Même si le frère Sam joue faux mais c'est ton cœur qui connecte avec Dieu Il faut être capable de connecter dans la présence de Dieu Même si les chansons ne te, ne te conviennent pas Tu dois préparer ton cœur, arranger ton cœur pour connecter avec Dieu Alléluia Écaleo. je convoque Et le mot écaleo, bien aimé, nous rappelle aussi le Saint-Esprit Jésus a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le Saint-Esprit. » Et le Saint-Esprit est appelé le Paraclétos. Dis avec moi Paraclétos. Et le Paraclétos veut dire « Celui qui est appelé auprès d'eux. »« Ecclesia, ceux qui sont appelés hors d'eux. » Et le Paraclétos, celui qui est appelé auprès d'eux. Donc, l'Église a été appelée pour être « hors du monde ». Toi, tu as été appelé, tu as été convoqué pour sortir du monde. Et le Seigneur a envoyé auprès de toi le Paraclétos, qui est le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit Alléluia C'est pour cela que tu n'es pas seul. Tu as le Saint-Esprit qui est à côté de toi. Alléluia Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit aussi a été convoqué. Il a été appelé aux côtés des enfants de Dieu afin qu'ils soient leur aide. Ecclesia et Paraclétos. Et vous allez remarquer, quand Jésus parle de l'église, Alléluia Quand Jésus parle à Pierre et lui dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église, les, les disciples n'ont pas posé la question à Jésus pour lui dire, au fait, c'est quoi l'église C'est quoi l'ecclésia Ils n'ont pas posé la question. Vous allez remarquer que plusieurs fois, les disciples appelaient Jésus à côté pour lui poser des questions. Seigneur, ce que tu as dit, ça voulait dire quoi Seigneur, apprends-nous à prier, à chaque fois. Mais en ce qui concerne l'ecclésia quand il parle à Pierre... Ils ne, se, ils ne posent pas la question au Seigneur. Seigneur, bon, l'Ecclesia, là, c'est quoi Pourquoi ils n'ont pas posé la question Parce qu'ils connaissaient le mot. C'était un mot familier de leur époque. L'Ecclesia. Alléluia. Et l'Ecclesia, bien aimé, comme j'ai dit dimanche, l'Ecclesia de leur époque euh, voulait tout simplement dire des personnes qui étaient appelées, c'est-à-dire des hommes qui étaient choisis par une personne qu'on appelait héros. Dis avec moi héros. Le héros s'écrit tout simplement h e r a héros et ce héros était choisi par l'état pour aller chercher des hommes dans la cité, les appeler et ces hommes étaient appelés à voter des lois à voter des dirigeants à décider s'il faut, faut que la ville aille en guerre ou s'il faut arrêter la guerre, est-ce que vous me comprenez il y avait un homme qui était appelé héros qui était envoyé dans la cité pour aller appeler des hommes et les mettre à part pour que ces hommes deviennent l'Ecclésia, ou encore l'Assemblée, qui avait pour but de, de, de voter des lois. De la même manière, Jésus dit, moi, ça ne sera pas Ecclésia comme eux, mais moi je bâtirai mon Ecclésia. Et mon Ecclésia voudra tout simplement dire que je vais aussi envoyer quelqu'un qui va aller chercher des gens et qui va les mettre ensemble. Et cette personne que le, que le Seigneur envoie, c'est qui C'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez Ne soyez pas distrait. Le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit pour venir te chercher. Si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas par ta force. C'est parce que le Saint-Esprit t'a convaincu. Alléluia il y a des jours, peut-être au début, on te disait, viens à l'église, tu dis, ah non, non, non, moi je ne viens pas, je viendrai après. Mais au fur et à mesure, il y a comme une conviction qui commence à rentrer dans ton cœur, et cette conviction vient du Saint-Esprit, parce qu'il convainc du péché et du jugement. Alléluia Le Saint-Esprit est celui qui te convainc que tu es dans le péché, quitte le péché. Le Saint-Esprit est celui qui te rappelle que l'église va être enlevée, il y aura un jugement. Alors cours vite, cherche Dieu C'est ça le rôle de l'Église. Une assemblée, alléluia une assemblée de personnes qui a été appelée hors du monde Afin de former le peuple de Dieu Vous êtes l'Ecclesia, Alléluia Dis à ton frère, tu es l'Ecclesia Et dis-lui, moi-même je suis l'Ecclesia Nous sommes l'Ecclesia Alléluia Donc aujourd'hui, quand on parle d'église bien-aimée L'église a été appelée hors du monde pour être rassemblés, alléluia, ne dormez pas, pour être rassemblés et être ensemble dans une relation avec Jésus Christ. L'église est bâtie par Christ, non par un homme. C'est pour cela que Jésus a dit, mon ecclesia, l'église qui m'appartient. L'église n'appartient pas aux personnes qui donnent beaucoup d'argent et qui commencent à imposer aux pasteurs. Non, comme je donne beaucoup d'offres, non, ça ne prêche pas. Non, non, non, non. L'église appartient à Christ. Et comme Christ bâtit son église, c'est Christ qui en est le chef. C'est Christ qui dirige son église. C'est Christ qui dit ce que l'église doit faire. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Dis avec moi, l'église appartient à Jésus. Encore une fois, l'église appartient à Jésus. Jésus dit, je bâtirai mon église. Mais bizarrement... Jésus n'a pas beaucoup parlé du mot église. Alléluia. Jésus a parlé du mot église que deux fois. Deux seules fois. La première fois, il a parlé du mot église, c'est dans Matthieu 16 au verset 18. Est-ce que tu peux lire Matthieu 16 au verset 18 et notre personne prépare Matthieu 18 15 à 17. C'est les deux seules fois où Jésus a parlé du mot église, les deux seules fois. Vite vite vite. Merci. Jésus qui bâtit son église n'a pas lui-même parlé beaucoup du mot église. La première fois, Matthieu 16 au verset 18. Voici. Et moi, je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église mm -hmm. et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça c'est la première fois. La deuxième fois qu'il parle du mot église c'est dans Matthieu 18, 15 à 17 et c'était la dernière fois. Matthieu 18, 15 à 17. Matthieu 18 verset 15 C'est le Seigneur à 17. qui parle, hein. écoutez très bien. Si ton frère a péché, va et reprends-le mm -hmm. entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse S'il refuse de les écouter, dis-le -le. Est-ce qu'on peut lire ce verset C'est Jésus qui parle. S'il, un de trois, s'il refuse de les écouter, dis-le à, encore une fois, dis-le à, tu continues. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Il y a des gens qui négligent l'Église. Il y a des gens qui disent, non, moi je n'ai pas besoin d'église, je reste chez moi. Tu as besoin d'une église. Parce que si tu ne te comportes pas bien, l'église, on doit te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Alléluia. Le Seigneur Jésus parle d'un conflit dans l'église. L'église n'était pas encore là. Mais il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, Prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur déclaration de deux ou trois témoins. Ça, c'est la démarche d'un enfant de Dieu quand tu as un problème. Tu parles à quelqu'un, il n'écoute pas. Prends deux personnes. La personne n'écoute pas. Emmène le sujet à l'église et l'église va juger. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Mais s'il refuse d'écouter l'église, le Seigneur dit « s'il refuse aussi d'écouter l'église », qu'il soit pour toi comme un païen et un public. Donc l'église est une assemblée qui peut juger. Des fois, vous pouvez voir le pasteur être devant ici et dire, il y a un problème. Voilà, voilà, voilà. C'est normal, c'est biblique, n'est-ce pas C'est biblique. Et on ne peut pas dire un problème devant la chair si on n'a pas, si si pas essayé de régler ça dans le bureau. Mmh. Si... Un problème vient ici, on vous dit qu'il y a ça, ça, c'est qu'on l'a réglé dans le bureau et que ça n'a pas marché. Alors on, on applique la démarche du Seigneur, on vient devant l'église. Et les membres de l'église vont essayer de raisonner la personne, alléluia. Tu es là pour raisonner ton frère, ne me dis pas est-ce que je suis son gardien, si tu es son gardien. Le jour où Abel était mort, Dieu vient voir Caïn. où est ton frère Il dit suis-je le gardien de mon frère Où est ton frère Tu es le gardien de ton frère et de ta soeur. Si quelqu'un n'écoute pas Quand quelqu'un devient rebelle dans l'église C'est à toi de l'appeler et lui dire Ma soeur ce que tu fais est-ce que c'est bien Mais malheureusement aujourd'hui Dans l'église aujourd'hui Quand tu appelles Toi même tu dis ah, moi je suis d'accord avec toi hein? Si si si si je suis d'accord avec toi Ils exagèrent Ah la prophétesse exagère Le, le pasteur aussi Ben moi je fais ce semblant Moi si je suis sur le point de partir Je suis déjà à la porte Et Dieu vous voit et Dieu vous entend Amen. Ton rôle, de ramener quelqu'un à l'ordre Alléluia Amen. quand il n'écoute pas le pasteur c'est à toi maintenant de le faire parce que tu es l'église s'il ne t'écoute pas tu lui dis ma soeur toi et moi c'est terminé va moi je reste dans l'église Alléluia l'église ne doit pas tolérer le péché l'église ne doit pas tolérer la compromission comme un jour il y avait un dirigeant dans une église il dirigeait tellement bien la chorale ça c'est les dons naturels hein? il dirigeait bien il chantait bien le monsieur était marié et il y avait une soeur qui était dans la chorale Cette soeur était célibataire Ce monsieur a osé quitter sa femme Et épouser la soeur de la chorale Ils ont quitté l'église mmh. Ils ont quitté l'église Bien-aimés Partez, oui On ne va jamais accepter le péché dans l'église Que ça soit clair, pourquoi Parce que c'est l'église de Christ et il est en train de perfectionner son église, alléluia. Et nous sommes là pour être des bras et les pieds du Seigneur pour perfectionner l'église. Le pasteur a parlé à ce frère, frère, tu as laissé ta femme et tu pars avec elle. Le frère dit, j'assume, ce monsieur avait des dents de prêcher. C'est pour cela des fois, ce n'est pas parce que quelqu'un prêche bien qu'il a le Saint-Esprit, hein, hein? C'est pas parce que tu chantes bien que tu as le... Tu peux avoir la voix mais tu n'as pas l'esprit. C'est juste une voix. Un don naturel. Les dons naturels n'étonnent pas Dieu. Les dons naturels n'épatent pas Dieu. Dieu cherche les dons de l'esprit. Alléluia. Ce qui vient du Saint-Esprit. Même quand tu balais, tu balais avec l'onction du Saint-Esprit. Quand tu chantes, tu chantes avec l'onction du Saint-Esprit. Et non pas des choses que tu fais naturellement. Parce que tu es fort dans tel domaine, alors tu le fais. Non, ça doit être fait avec le Saint-Esprit. Le pasteur a parlé. Ce frère a dit, non, moi, je dois partir. Ce monsieur-là, où il est parti Catastrophique. Aujourd'hui, païen, 000, Grand païen. Grand païen. Pourquoi Parce qu'il n'a pas écouté l'église. Alors, l'église est d'une importance capitale. Alléluia. L'église... Cette assemblée que Dieu a appelée hors du monde pour former le peuple de Dieu Où Christ va être le Seigneur, où Christ va être le Maître Cette assemblée que Dieu a appelée hors du monde pour pouvoir voter des lois Vous savez comment nous on vote les, vote les lois Dans la prière L'église vote les lois dans la prière C'est à l'Assemblée nationale là-bas on dit que maintenant, nous, nous, nous votons la loi 1, 1, 1, 1. Nous venons rentrer dans la prière et nous disons, Seigneur, que cela n'est pas lieu, que cela n'est pas lieu. Et Dieu aussi va écouter. Dans les années 95-97, il y avait plein de gens qui n'avaient pas de papier. Mais Dieu avait permis d'envoyer quelqu'un, comme un envoyé, Jospin. Dès qu'il est arrivé, beaucoup étaient régularisés. Il y avait les églises, mais les gens souffraient dans les églises. Des personnes qui souffraient donc sans forme ni, Quand tu les vois tu dis non Et quand Jospin est arrivé c'était comme un homme providentiel Et qui a commencé à régulariser les gens C'est pour cela n'aie jamais peur pour ton cas Parce que l'église est là Une assemblée qui est là pour appeler la grâce de Dieu Pour appeler la faveur de Dieu sur la nation Ton cas sera résolu Dieu va faire en sorte qu'un premier ministre puisse passer Et le premier ministre te cherche Dieu va faire en sorte qu'un député puisse passer Et ce député va faire voter une loi Qui sera en ta faveur Alléluia Dieu est au contrôle de toutes choses Des fois quand tu vois ta situation tu dis non Moi là non c'est fini c'est perdu Mais Dieu est capable d'élever quelqu'un Que ce soit dans la politique Que ce soit dans l'économie Dans n'importe quelle sphère de la société pour te faire du bien Alléluia Parce que tu es l'église Dis avec moi je suis l'église Encore une fois je suis l'église Donc les deux seules fois où Jésus parle d'église C'est dans Matthieu 16, 18 et dans Matthieu 18, 15 à 17. Ne néglige pas l'assemblée des saints. Alléluia. Et à la suite, Jésus va dire, si deux ou trois s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Quand il disait deux ou trois, il voyait déjà l'église. Et dimanche, le pasteur a bien expliqué sur les symbolismes de l'église. Malgré que Jésus n'a pas beaucoup parlé du mot église, mais en réalité... Tout ce que Jésus faisait préfigurait déjà l'église Quand il dit je suis le bon berger Et le bon berger prend soin de ses brebis On voit déjà l'image du troupeau L'image de l'assemblée, l'image de l'église J'aimerais dire à quelqu'un Jésus prendra soin de toi Jésus prendra soin de toi Ne pars pas loin de l'assemblée assieds toi dans l'assemblée Il prendra soin de toi Alléluia Je suis le bon berger et à un moment, il dit, je suis le cèpe et vous êtes les serments. Les serments, on voit encore on voit cette image de rassemblement, l'image encore de l'église. De et quand j'étudiais ce, ce, ce sujet, je disais, Seigneur, oui, tu as parlé deux fois de l'église. Mais en réalité, la notion de l'église était déjà dans le cœur de Dieu depuis l'éternité. La notion de l'église était déjà dans le cœur de Dieu depuis le jardin d'Éden. Oh, prophétesse comment Oui. L'Ancien Testament ne parle pas d'église parce que l'église est un mystère et caché. Mais en réalité, quand on lit l'Ancien Testament, on commence à lire la préfiguration de l'église. De la même manière, Jésus n'était pas mentionné, mentionné dans l'Ancien Testament, mais en réalité, l'Ancien Testament, c'est Christ caché parce que Jésus est dans l'Ancien Testament. Alléluia Et l'église était déjà dans le cœur de Dieu quand nous prenons Adam et Ève Dieu va créer un homme Dieu va créer une femme il va les mettre dans le jardin afin qu'ils puissent dominer afin qu'ils puissent assujettir afin qu'ils puissent prendre soin du jardin on a encore la notion de, des gens que Dieu a pris et il les a placés il les a mis hors, il les a placés dans un lieu, quelque part c'est la notion de l'église quand on voit Dieu crée Adam Il tire Ève de la côte d'Adam Alléluia C'est encore la préfiguration de l'église Le pasteur m'a précédé tout à l'heure En réalité L'église est née le jour de la Pentecôte Alléluia La date de naissance de l'église C'est le jour de la Pentecôte Et l'esprit me dit Regarde, regarde bien Mais l'église a été conçue à la croix Dis avec moi l'église a été conçue à la croix Il y a la conception et l'enfantement C'est deux choses différentes il y a la conception. Je peux dire que je suis enceinte, mais on ne voit rien. J'ai déjà conçu quelque chose. C'est en moi. Alléluia. Mais ça va se voir le jour de l'accouchement. À la croix, l'église a été conçue. Pourquoi Parce qu'il y a un soldat qui avait percé le côté de Jésus. Et quand il a percé le côté de Jésus, il y a l'eau qui était sortie et il y a le sang qui était sorti. Ah. Quand une femme va accoucher, mes amis, il y a de l'eau. Il y a la poche d'eau qui Qui sort qui éclate, alléluia Et quand elle va à l'accouchement, il y a le placenta qui est expulsé, il y a le sang L'église a été conçue à la croix et l'église a été manifestée à la Pentecôte Parce qu'il fallait que le Saint-Esprit vienne pour la manifestation J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne vois pas qu'il n'y a rien Ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien Ce n'est pas parce que tu ne vois pas, soi-disant, la bénédiction qui n'a pas de bénédiction en fait, Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Mais à part que tu ne le vois pas encore, le Saint-Esprit viendra maintenant pour enfanter cela, pour manifester cela. À la croix, l'église était là. Le sang est sorti, l'eau est sortie. Comme pour annoncer, je viens de donner naissance à quelque chose. Mais il fallait que Jésus meure et qu'il ressuscite. Qu'il fasse en fait qu'il y ait l'ascension, qu'il aille au ciel pour qu'il envoie maintenant le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit emmène à l'existence, manifeste cela. C'est pour cela que je dis à quelqu'un, tu as besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ne néglige pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a donné naissance à l'Église, qui a enfanté l'Église, qui a manifesté l'Église. Le jour de la Pentecôte est le Saint-Esprit qui va manifester aussi les choses qui n'existent pas dans ta vie. Amen. Ce que tu ne vois pas mais en réalité qui existe spirituellement. Alléluia Le Saint-Esprit. Donc si on te pose la question, quelle est la date naissances de l'église La Pentecôte. L'église est née le jour de, là, de la Pentecôte. Il fallait qu'il y ait l'eau, il fallait qu'il y ait le sang, et il fallait que le Saint-Esprit vienne. On va lire la parole de Dieu dans... Euh, nous allons aller dans Jean. Gloire à Dieu 1 Jean, plutôt. 1 Jean, chapitre 5, au verset 6 à 8. Il faut toujours avoir ton micro. 1 Jean, chapitre 5, 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Mm -hmm. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit, qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Verset 7. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Est-ce qu'on peut le dire Car il y en a trois qui rendent Encore une fois, un, deux, trois. Car il y en a trois qui rendent témoignage. Vas-y. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Amen Pour que l'Église vienne, il fallait que les trois soient d'accord. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit... L'eau et le sang Et les trois sont hein? d'accord Dans l'église de Dieu Il faut qu'il y ait l'eau Il faut qu'il y ait le sang Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit Et les trois doivent être hein? d'accord Jésus à la croix A sorti l'eau et le sang Il fallait que le Saint-Esprit Vienne pour rendre témoignage Et manifester l'église Alléluia Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Acclame pour le Seigneur Wow. Les trois devaient être d'accord. Et dans le jardin d'Éden, c'est ce qui s'est passé. Quand Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils voyaient aussi. Même si elle n'existait pas, mais elle préfigure déjà un peu l'église. Pourquoi Parce que Eve a été tirée de la côte d'Adam. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai un être semblable à lui. Et vous savez, Dieu a choisi Adam comme le chef de Eve. De ah, vous êtes d'accord avec moi euh. Adam est le chef de De la même manière, Christ est le chef de Oh, acclame le Seigneur. Amen. Adam était le chef de Ève. Adam le chef de Ève. Et Ève était soumise, elle devait être soumise à Adam. Mais pas la soumission comme toi tu l'entends. Ce n'est pas la soumission d'écraser. Non, tu es la femme. Bon. Toi, ta place est dans la cuisine, je commence à t'écraser. Ce n'est pas ça. C'est pour cela que quand tu lis la parole de Dieu, tu dois retourner dans les versions grecques. Parce que là-bas, tu vas connaître la version originale et ce que veut dire un mot. Parce que quand on a lu, quand Jésus dit, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Si tu ne, vis, tu ne lis pas les versions grecques, tu vas croire que c'est le même Pierre. Ce n'est pas le même Pierre. De la même manière, quand on parle de soumission, la femme doit être soumise, comme l'apôtre Paul dit. Ce n'est pas comme tu crois là. On doit l'écraser. Non. Ève a été tirée de la côte. Ça veut dire qu'elle est à côté d'Adam. Ève était un vis-à-vis d'Adam. Dans la version euh, hébreu, ça veut dire que Dieu a créé un vis-à-vis d'Adam. -vis et d'autres versions disent même une opposante. Parce que si toi on te laisse comme ça aussi, c'est pas bon. Faut Il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui s'oppose un peu. C'est toujours le plus et le moins. Alléluia. Dans la physique, on parle du positif et du négatif. Et les deux doivent être ensemble. Parce que si vous deux vous êtes positif. Eh donc le mari, barre de fer. La femme, barre de fer. Alors, regardez les dégâts. Il faut que ça soit, comme c'est comme, vous voyez, comme ce, cette bâche. Il faut que un soit la bâche et l'autre soit ça les anneaux. les anneaux. Voilà. Pourquoi parce que la bâche doit rentrer dans l'anneau qui a été au préalablement formé. Donc, l'homme et la bâche qui rentre dans l'anneau qui est la, la femme. Euh, oui. Alléluia Acclame le Seigneur Quelqu'un dit « Oh prophétesse Oh prophétesse !» Très important Il faut qu'il y ait les deux. Donc, Dieu a créé Ève comme un être faible. Et il lui fallait quelqu'un qui soit au-dessus, qui soit comme son chef et qui lui montre le chemin. Alléluia Comme j'ai toujours dit, l'homme est l'enseignant de sa maison. Si toi tu n'enseignes pas, tu as un problème, commence déjà maintenant. Un homme est l'enseignant de sa, de sa maison. En fait, dans le rapport d'Adam et Ève, Adam est un émetteur. Dieu a créé l'homme comme un donneur. La femme a été créée comme un réceptacle, comme un vase qui reçoit. Dis avec moi, je suis un vase qui reçoit Si tu es homme, dis je suis un, un, un, un émetteur, un donneur Oh, tu ne dis pas bien Je suis un donneur L'église aussi l'image de la famille Adam était l'émetteur Ève était celle qui devait recevoir C'est pour cela que l'apôtre Paul dit Marie, aimez-vous, aimait... oh, femme Parce que l'homme donne l'amour Alléluia et la femme doit recevoir cet amour pour, pour en retour être soumise. Des fois, il y a des femmes qui ne sont pas soumises parce qu'elles ne reçoivent pas d'amour, tout simplement. Un émetteur est celui qui dit des bonnes paroles. Oui. Jésus étant le mari de l'Église. L'Église, c'est l'image de, de l'Épouse de Christ. Alléluia, l'Église est l'Épouse de Christ. Et Christ est le mari. Christ nous a laissé la parole de Dieu, la parole pour qu'on écoute, pour qu'on parle. Un homme a été créé pour parler à la femme. Oh! Un homme a été créé pour parler, pour dire de belles paroles. En fait, Adam est un émetteur, il devait parler à sa femme, enseigner, parler, dire de belles paroles, enseigner. C'est pour cela que des fois, il y a des hommes qui s'énervent. Dans cette maison, je ne comprends pas. Pourquoi c'est toujours comme ça Tout ici, c'est sale. Depuis quand tu as dit à ta femme que non, moi j'aime que ici, ça soit propre. Dans cette maison, c'est toujours comme ça. Pourquoi tout le monde sort 18h, est-ce que tu as déjà fait asseoir tes enfants pour dire « Moi, papa, je vous dis à 18h, tout le monde à la maison. » Tu n'as jamais donné d'instruction, mais tu te plains. Un homme a été créé pour parler. La femme a été créée pour recevoir. C'est pour cela, vous allez voir. La femme aime recevoir des belles paroles d'un homme. Alléluia. Des fois, si tu ne sais pas parler, écris au moins. Écris, papa, écris. Écris une lettre d'amour. Ça fait combien d'années que tu n'as pas écrit la lettre d'amour à ta femme même pour dire chérie, c'est difficile. Donc ça devient un exercice. Hey chérie même n'existe pas. C'est tellement difficile. L'apôtre Paul dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église." Et s'est donné, il s'est livré lui-même pour elle. Un homme se livre pour sa maison. C'est pour cela un homme va travailler matin, midi, soir, il va travailler pour sa maison. Un homme se livre une femme reçoit. Une femme reçoit. Vous allez remarquer des fois, pourquoi je dis l'église, l'image de la famille, parce que dans la famille, il y a papa et maman, n'est-ce pas Vous allez voir que une femme aime quand, quand un homme lui parle, lui parle, lui parle. Toi, tu es parti voir ta famille, exemple. Tu es parti voir ta famille. Tu reviens. Madame, te pose la question. Chérie, ça va Oui. Alors, là-bas, ils ont dit quoi Ils vont bien. Maman a dit quoi Elle va bien. La femme veut les détails. La femme veut la parole. Elle veut entendre, je suis partie, on m'a donné la nourriture, on s'est assis, après on a regardé la télé, après... mais toi tu dis, il va bien. Et ça commence à la frustrer. Hein, les mamans, tu commences à dire, mais explique-moi, l'homme n'aime pas, pas beaucoup parler, mais en réalité, l'homme a été créé pour parler à la femme et dire des paroles. Vous savez, comment expliquer une femme qui est riche, qui a beaucoup d'argent, sortir avec son domestique Comment expliquer ça le domestique a la parole, l'art de parler. Par la parole, il peut détourner une grande dame. Et la, la, la, la femme part. Pourquoi Parce qu'elle a dit des paroles qu'elle n'a jamais entendues. Le secret, c'est la parole. Jésus a laissé la parole à l'église. L'eau qui est sortie de, du côté de Jésus représente aussi la parole. Alors, l'homme doit parler à sa femme, dire des belles paroles. Et la femme aussi. Toi aussi, tu dois dire des bonnes paroles. C'est pas seulement, non, j'écoute seulement, non En fait, tu es façonné aussi Quand l'homme te donne des belles paroles Toi aussi tu commences à donner des belles paroles Toi ton mari au travail Même pas un SMS, rien Quand tu regardes comme ça Bon je vais sur Facebook Il attend, là, il attend, rien Envoyez-vous des SMS Oui, SMS d'amour chéri, ça va, je t'aime Juste pour te dire que je t'aime Ça encourage n'est-ce pas oh, Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi Amen. Alléluia, tu dois le faire je vais vous donner un, un témoignage, un exemple. Quand je venais de me marier avec le pasteur, j'étais très fainéante, très très fainéante. C'est-à-dire que je suis là, j'attends que ça se passe, je vais travailler, je reviens, je suis fatiguée. Et à chaque fois que moi j'allais travailler, parce que je travaillais à Paris, quand je rentrais, si le pasteur rentre avant moi, il préparait toute la nourriture. Il préparait déjà, il me mettait déjà sur la table, il m'attendait seulement pour manger. Mais lui quand il quittait le travail, s'il si vient, c'est à ce moment-là que je commence à faire. Et lui, il n'aime pas attendre. Alléluia. Alors, ça frustre. Mais à chaque fois, il le faisait. Et à force de le faire, un jour, il m'appelle et dit Viens voir un peu. Quand tu viens, tu quittes le travail, qu'est-ce que tu remarques Je lui dis je, Quand je fais à manger, je lui dis bah, Tu prépares tout. Il dis Mais pourquoi moi, quand je viens, tu ne fais pas ça Oui. <rire> pourquoi moi, quand je viens, tu ne fais pas ça Parce que moi, je n'aime pas attendre. J'aimerais bien que quand je. Tu me prépares déjà. Alléluia. En fait. Qui m'a enseigné C'est son comportement qui m'a enseigné. Jésus-Christ est l'exemple parfait de son Église. S'il avait parlé seulement pour parler, peut-être que j'allais te dire « arrête hein. !» Mais il a montré l'exemple. Christ a montré l'exemple à son Église. Et l'Église doit être comme Christ. Alléluia C'est pour cela, bien aimé. En tant qu'Église, nous devons être soumis à Christ parce qu'il est l'époux de l'Église. Nous devons être totalement soumis à Christ parce qu'il est le chef de l'église. De la même manière à la maison, le chef c'est papa. Mmh. Alléluia, mmh. quel que soit ce que tu fais. Même si je te prêche comme ça, mon chef il est là-bas. Mmh. Alléluia, quand je finis de prêcher et que je descends là, il me dit, hey, donne-moi de l'eau, Oui, je vais chercher de l'eau. Oui, c'est pas non, toi tu connais d'où je viens tu connais mes diplômes, diplômes que j'ai, tu me parles Même si tu as des diplômes, si tu avais épousé un homme qui n'a pas de diplôme C'est ton problème, c'est ton chef Amen. Malgré que la société commence à changer les choses Que maintenant, bon, maman, les enfants peuvent prendre le nom de papa Ça c'est détruire l'ordre que Dieu a fait Parce que l Dieu a donné l'ordre que c'est le mari qui est le chef Donc les enfants doivent prendre le nom de papa, oui On est en train de détruire tous les fondements que Dieu a mis On est en train de détruire ça Petit à petit, Satan est en train de mettre sa doctrine. Petit à petit. Femme seule, femme ceci, femme femme libre, couple libertin, faites ce que vous voulez. Bien-aimé, c'est le diable. C'est pour cela que tu dois venir dans l'église pour te réfugier dans l'église. Alléluia. Quel que soit qui tu es, même si la femme tu es au sommet, même si tu es premier ministre, même si demain tu es Angela Merkel, tu seras soumis à ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras soumis à ton mari. Si je prêche ici, là je suis en train de prêcher... Le pasteur dit, « Bon, descends." Je lui dis, « Oh, il faut que je finisse quand même, s'il te plaît. » Et s'il insiste, « Descends !» Mais en réalité, je dois descendre. Parce que c'est mon chef. Alléluia, mais il ne le fera pas. Parce que c'est ce à quoi j'ai été appelée. C'est pour cela que le mari est le visionnaire de la maison. Tu dois connaître ta femme, à quoi elle a été appelée. Il y a des hommes qui sont tellement machos, qui peuvent même voir mon mari, « Mais comment tu laisses ta femme prêcher ?»« je me dis, Mais elle a été appelée à ça. »« Pourquoi je vais la bloquer ?» C'est l'œuvre que Dieu lui a donnée. Alléluia un papa doit connaître enseigne ta femme Parce que Adam n'enseignait pas C'est pour cela qu'Eve est partie parler avec le serpent toute seule Parce que Adam n'avait pas expliqué au préalable à Eve ce que Dieu lui avait dit Eve n'avait pas bien compris C'est l'image de l'église Donc la première église A commencé dans le jardin d'Éden. Elle n'est pas décrite, elle est cachée Mais c'est une église Et la première église c'est une famille Papa, maman et les enfants Adam, Ève et leurs enfants Caïn et Abel Ça c'était la première église Malgré que Caïn avait tué son frère Abel Mais Dieu avait donné encore à Adam et Ève Une race juste qui était sept C'est pour cela que dans l'église Vous savez, il y a trois dimensions d'église Je vais d'abord commencer par là Il y a trois dimensions d'église Il y a l'église individuelle qui est toi ton corps Parce que tu es l'église du Seigneur, alléluia Il y a l'église locale Celle que nous sommes aujourd'hui Donc assemblée des passionnés, l'autre là-bas euh, assemblée, assemblée de peut-être la bonté de l'éternel Mais il y a la troisième église Qui est l'église universelle Qu'on appelle l'église corps du Christ Et c'est la troisième église qui va déterminer tout le reste C'est pas celle-là Je peux être dans l'église locale mais je ne suis pas dans le corps du Christ Oh prophétesse comment Si Parce que à l'enlèvement Jésus viendra enlever son église qui est son corps Il n'enlèvera pas l'assemblée des passionnés des Christ. Ne soyez pas perdus. Il ne va pas enlever l'église locale. Non, mais je suis dans l'église locale. J'ai une église, hein. moi j'ai une carte de membre. Je suis mon pasteur, c'est le pasteur, bienvenu. Ma maman, c'est la prophétesse, Frida. Si tu marches dans le péché et que Jésus vient, tu vas bien rester. L'église que Jésus va enlever, c'est l'église corps du Christ, son épouse. Celle qui n'a pas de tâche, qui n'a pas de ride. Celle que nous avons aujourd'hui, elle a des tâches, elle a des rides. Oh... Il a, en fait tu peux faire tout le tour du monde Je cherche l'église parfaite, elle n'existe pas Tu peux aller aux états unis tu ne trouveras pas Parce que la seule église parfaite est celle que Christ viendra chercher Celle qui aura ni ride, ni tâche, ni quelque chose de semblable Mais pour l'instant nous sommes dans l'église locale et tout le monde se frotte Comme dans une famille Dans une famille vous pouvez avoir 10 enfants Mais chacun a son cœur. Il y en a un qui sera doux, l'autre sera très douce Mais l'autre sera méchant et tu dis mais ça c'est mon fils, c'est ma fille C'est pour cela les papas, les mamans Emmenez vos enfants à l'église pour travailler leur cœur. Ce n'est pas parce que tu as donné naissance à l'enfant Que l'enfant là aura ton cœur. Alléluia Amen. Quand tu regardes le comportement tu dis hé, Ça c'est ma fille, elle te donne un Juste une parole, tu vas pleurer Oui il y a des enfants qui font pleurer leur mère C'est pas une bonne chose, vous serez jugés Il y a des enfants qui font pleurer leur maman Qui n'ont pas de respect Alors que la Bible dit d'honorer son père et sa mère Qui n'honorent pas quand, quand maman parle, « I », elle aussi fait « Maman dit « Oh !»« oh, Papa ah Ah !» Vous serez jugés. La Bible dit, « Jeune homme, rejouis-toi pendant ta jeunesse. Mais sache que, dans toutes ces choses, Dieu t'appellera en jugement. C'est pas « Non, j'avais 18 ans, je ne savais pas. » Si, tu sais, le respect, l'honneur aux parents. La Bible dit, Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre c est, c est, En fait c'est ce commandement qui a une promesse de longue vie Tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère Pourquoi tu veux discuter Aujourd'hui vous savez, avec, avec tout, toutes les libertés d'aujourd'hui Les enfants n'ont plus de respect Ils attendent seulement 18 ans 18 ans, ah, je suis libre, je veux partir 18 ans tu restes là Alléluia Amen. Maman, tu ne me parles pas comme ça hein? J'ai quand même 18 ans 18 ans, 18 ans te don't, te don't, ne te donne pas le droit de me parler comme ça 20 ans ne te donne pas le droit de me parler comme ça Même 40 ans Amen. Je reste ta mère et je reste ton père Amen. Alléluia L'honneur, les gens ont perdu la notion de l'honneur C'est pour cela bien aimé Comme l'église locale Parce que je veux beaucoup parler de l'église locale L'église locale, c'est cette assemblée que nous sommes Alléluia On est tiré de partout, on a... Chacun sa culture, n'est-ce pas On a chacun sa culture, chacun son background, chacun son pays. Mais quand on vient, on vient pour être ensemble dans la culture de Jésus-Christ. On vient pour être ensemble, pour marcher comme Christ. On vient pour être ensemble, pour être façonné comme Christ. De la même manière qu'un enfant ne tombe pas du ciel, un bébé tombe du ciel, il tombe là, dans la rue, les parents ramassés, non. Dieu envoie toujours un enfant dans le cadre de la famille. Papa et maman vont ensemble et l'enfant vient. D'ailleurs, comment l'enfant est conçu Quand papa et maman partent et que quelque chose rentre, Dieu, maintenant, envoie l'esprit. Alléluia Dieu envoie l'esprit à ce moment-là. Donc, Dieu va permettre que tu naisses dans une famille pour que la famille, papa et maman, te donne l'éducation. Même si tu es né prophète des nations, tu vas naître dans une famille pour être soumis à papa et maman. Même si tu es né pasteur tu vas, être, tu vas naître dans une famille pour être soumis à papa et maman Jésus aussi est venu dans une famille Joseph et Marie Et la Bible dit que Jésus était soumis à ses parents en toutes choses Jésus était soumis La soumission Donc Dieu va t'emmener dans une église locale Parce que l'église locale c'est la famille Et quand tu viens dans l'église locale Dieu te donne des parents spirituels Les gens n'aiment pas ça, les gens aiment la liberté Je suis libre je connais Jésus, ça suffit. Non, tu as besoin de parents spirituels qui vont te cadrer. De la même manière que les parents donnent l'enseignement à leurs enfants dans la maison, de la même manière, le Seigneur, ayant engendré son Église par le Saint-Esprit, a donné à l'Église des pères, des mères, pour pouvoir prendre soin de son Église. Ephésiens 4, verset 11. Jésus-Christ a donné des dons à l'Église. Il a donné les uns comme apôtres, les autres, prophètes, les autres, évangélistes, les autres pasteur, et les autres docteurs. Mets ta main comme ça. Tiens ta main comme ça. Il a donné les uns, c'est Jésus qui a donné, les uns comme apôtre, prophète, vous allez voir que le prophète, les deux doigts se touchent, n'est-ce pas L'église est bâtie sur les prophètes, les apôtres, sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. L'apôtre pose le fondement et le prophète trouve la vision, reçoit de Dieu. Les autres, il a donné comme évangéliste, regardez, ce doigt sort. L'évangéliste, c'est celui qui travaille dehors. Donc il ne faut pas non, je suis évangéliste dans une église. Non, non, évangéliste va chercher les âmes dehors et les emmène dans l'église. Et ici, c'est le pasteur. Le pasteur a toujours eu une relation spéciale avec ses brebis parce que c'est là où il y a l'alliance. Le pasteur a une alliance avec ses brebis. L'évangéliste peut te chasser, peut être dur, mais le pasteur viendra te chercher. Et il a donné les docteurs. Les docteurs, on les appelle des docteurs de la loi Ceux qui connaissent les détails Qui, Quand ils te prêchent la parole, ils donnent les détails des écritures que toi tu ne vois pas Il a donné pourquoi Pour le perfectionnement d'un saint en vue de l'œuvre du ministère Donc Jésus a laissé des parents spirituels, des prophètes, des pasteurs Pour que toi tu sois perfectionné Ça veut dire qu'on n'est pas encore parfait L'église locale n'est pas parfaite elle est appelée à cheminer dans la perfection. Quand Jésus va venir, il veut trouver une église parfaite. Amen. Trois dimensions d'église. C'est pour cela bien-aimé. Ne sois pas trompé parce que non, mais je viens à l'église, ça me suffit. Non, tu dois être sûr d'être baptisé dans le corps du Christ. La troisième église. La deuxième église qui est l'église locale, elle est visible. C'est celle qu'on voit, Amen. mais la troisième est invisible. La troisième église est cette église qui rassemble les chrétiens des états unis les vrais chrétiens des états unis de Kinshasa, du Gabon, et qui sont ensemble, qui forment le corps du Seigneur. Un jour Jésus a dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Jésus-Christ est appelé la tête de l'Église, et l'Église est son corps. Quand il parlait de ça, il voyait déjà l'Église. Le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Bien aimé, Jésus-Christ doit être la tête de ta vie. Toi tu es le corps du Seigneur. Alors, si l'église a été envoyée dans le monde, bien aimé, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Les païens doivent voir la gloire de Dieu dans, dans l'église. Les païens doivent voir l'amour de Dieu dans, dans l'église. Les païens doivent voir la bénédiction de Dieu dans, dans l'église. Donc l'église et cette assemblée, cette église que Dieu, le Seigneur, a appelé hors du monde afin de montrer au monde la sagesse variée de Dieu. Afin de montrer au monde l'amour de Dieu. Afin de montrer au monde Que Dieu bénit l'église L'église est comme l'arche de Noé Dans l'arche de Noé Il y avait des, des animaux purs et impurs Tout était rentré Alléluia, tout était rentré L'église est comme cette arche là Tout le monde rentre Mais le but est que les impurs deviennent purs Les impurs doivent devenir purs Si tu viens à l'église tu dois changer Dis à ton frère tu dois changer Encore une fois tu dois changer Ne reste pas tel que tu es, tu dois changer tu dois rencontrer Jésus, véritablement, alléluia. On vient à l'église dans le but de rencontrer Jésus, véritablement. Si quelqu'un n'a pas trouvé l'amour dans le monde, il doit trouver l'amour dans la maison de Dieu. Les enfants de Dieu, ne soyez pas méchants. Trop de méchanceté des fois dans l'église, trop méchant. Donc la personne dit, bon, je retourne pour moi là-bas parce que ici c'est trop méchant. Quoi. Et pourtant Jésus-Christ est amour. Et que nous devons manifester... Nous devons manifester Christ, nous devons manifester l'amour de Christ, mais des fois on ne trouve pas l'amour. Jésus a dit un jour, je ne suis pas venu pour les, les biens portants, je suis venu pour les malades. Donc à l'église, l'église est un hôpital où on doit trouver des malades. L'église est un hôpital où tu trouves des fous, oui. Spirituellement la personne est folle, fou, mais avec l'amour du Seigneur, elle sera façonnée à l'image de Dieu. J'ai vu des drogués devenir des évangélistes. J'ai vu des voleurs qui étaient des voleurs hier être des pasteurs aujourd'hui passionnés de Jésus. Mais si à l'époque à l'église on les jugeait, ils n'allaient pas devenir cela. Dans l'église où j'ai grandi, il y avait un frère, il, était, il se droguait. Lui des fois il venait, quand il vient un peu, trois mois après il fuit. Il revient encore. Et quand il revenait des fois, tu vois il avait des, hein, des, des traces de piqûres. Il, voilà, vraiment, il était vraiment à fond dedans Un impudique mais comme pas possible Un vrai impudique Il va venir, il prend encore une soeur, il part avec Le pasteur va chasser, il va revenir, le pasteur va chasser Mais en fait, à chaque fois qu'on lui montre de l'amour On lui expliquait frère, ce que tu fais c'est pas bien Reviens à l'église qu'on le rencontre Mais frère Michel, viens, viens, viens s'il te plaît Aujourd'hui je vous parle Un évangéliste puissant Aujourd'hui je vous parle Lui, il dit toujours Si le pasteur m'avait abandonné, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui il partait, il revenait. Mais l'amour que l'Église lui montrait a fait qu'il a été gagné. Alléluia. Il a été gagné. L'Église doit manifester l'amour. L'Église n'est pas une Église de clan. Non, nous on est des Antillais, donc on est ensemble. Donc il y a que les Antillais qui parlent ensemble. Nous on est des Congolais, on parle. L'Église c'est l'Église de Christ. Vous devez tous parler ensemble. C'est l'Église du Royaume. Alléluia. C'est pour cela ici on ne parle pas sa langue maternelle. Il n'y a pas de créole. Il n'y a pas de je ne sais pas lingale. Il n'y a pas. C'est interdit. Tu parles, je te dis c'est interdit ici. Parce que nous sommes le royaume. On doit parler une seule langue. On doit avoir un même sentiment. On doit avoir un même but. Un même objectif. Et non pas une église où il y a des clans. Donc l'entier cherche seulement son ami entier. quest en fait hein? Et il se parle. Mais l'autre passe là-bas, on ne le calcule même pas. On le regarde de loin. Non, non, non, non. non. Que ça ne soit pas le cas à l'Assemblée des Passionnés de Christ. On refuse ça au nom de Jésus. C'est l'église de Jésus. L'église de tout le monde. Alléluia moi, j'aime quand on vient me voir, on me dit, prophétesse, tu es de quelle nationalité Ça me fait rire. Je dis, je suis de la RDC, le royaume des cieux. On dit, oh, oui. Quelqu'un vient au rassemblement juste pour me voir. Prophétesse, cette personne veut te voir. Ok, s'il vous plaît, dites-moi, vous êtes de quelle nationalité Parce qu'on dirait Camerounaise, on dirait antillaise. Je dis, je suis de la RDC, royaume des cieux. Donc, ça coupe directement la RDC qui veut voir. Oui un jour, il y avait une dame, comme moi je parle toujours français, et un jour, la dame a su de quel pays j'étais. Elle m'a dit, Prophétesse, pourquoi tu m'as fait souffrir avec des Français comme ça <rire> Prophétesse, t'es pas gentille. Tu m'as fait souffrir avec des langues J'ai dit, oui, tu vas encore souffrir. Il faut parler, parce qu'on est dans le royaume. On est dans le royaume, je ne peux pas te permettre d'être... Après, tu vas t'accaparer. Non, elle est de nôtre. Non, non, non, non, non, non, non. On est dans le royaume et c'est Jésus qui bâtit son église, c'est l'église de Christ. On est tous un, on est tous ensemble. On est tous ensemble. Pasteur, Ma tu m'as donné... Laisse-moi encore un peu. On est tous ensemble. C'est pour cela la famille. La famille est une église. Alléluia. La famille est une église. De la même manière, à l'église locale, on loue, on chante. À la maison aussi, faites des prières en famille où vous louez, où vous chantez, vous donnez. Vous faites votre culte. Une famille doit avoir quand même un jour de culte. Alléluia. Priez ensemble. Papa, maman et les enfants, priez ensemble. Quand vous, commence, quand vous allez commencer à prier ensemble, s'il y avait un enfant qui avait un caractère bizarre, il y en a toujours un, ça ne manque jamais. Il y en a toujours un qui, ça va commencer à partir et à être coupé. Ça va s'enlever. L'enfant qui était colérique commence à être doudou. Tu comprends pas. Bah, eh, commence à dire, maman, je t'achète quoi Je t'achète un cadeau. Tu dis, eh, c'est toi qui m'achètes un cadeau. Oui, maman. Pourquoi La force de la prière. La prière dans la maison Maman, tu es seule avec tes enfants, prie avec tes enfants. Ne néglige pas la prière. Pour que tes enfants demain puissent dire, notre maman nous a laissé quelque chose, un héritage, au-delà de l'argent, au-delà des choses du monde, la prière. Alléluia, la prière. Il y a des papas et des mamans qui ont laissé des malédictions à leurs enfants. Mais toi qui connais Christ, laisse Christ comme héritage à tes enfants. Laisse Jésus-Christ comme héritage à tes enfants. tes enfants. L'église, ceux qui sont appelés hors d'eux Ceux qui sont appelés hors du monde Pour manifester la gloire de Dieu Ta famille est une église Qui a été appelée hors du monde Pour manifester la gloire de Dieu Quand les gens rentrent chez toi, ils voient la gloire de Dieu Ta manière d'être avec ton mari Ta manière d'être avec tes enfants Ils voient la gloire de Dieu Alléluia, hier j'étais à la maison avec mes enfants Et mes enfants ont mis une chanson là Je commençais à toucher papa et bienvenue Je dis papa, je t'aime chérie Ma fille dit... Je dis, oh là là, j'ai dit tu vas voir ça parce que toi aussi tu dois vivre ça dans ton mariage Amen. Les enfants doivent voir déjà chez vous Amen. Il y a des enfants qui souffrent dans les mariages parce qu'ils n'ont pas d'exemple Vous devez être les exemples de vos enfants Il y a des filles qui ont refusé de se marier, pourquoi J'ai vu mon père, comment il traitait ma mère, moi jamais je me marier. J'ai vu ma mère, comment il traitait mon père, moi le mariage C'est-à-dire, ils ont déjà des, des blocages, des obstacles, des stéréotypes Non, non, je, je ne me marie pas Ils doivent voir l'exemple chez vous. Il doit voir comment vous tenez, il doit voir comment vous rigolez, il doit voir comment vous jouez. Vous devez être leur exemple, de la même manière que Christ a été l'exemple pour son église et son épouse. Il s'est donné pour elle. Vous aussi, soyez des exemples pour vos familles. Alléluia. Amen. Que vos enfants puissent dire, moi je veux avoir un mariage comme mon père et ma mère. Je veux être comme papa, je veux être comme maman. Alléluia. Hier on rigolait, j'ai vu ma fille. <rire> du maman, j'ai dit oui C'est l'exemple C'est pas non, on cachette, non, on sait pas C'est-à-dire les enfants ne vous ont jamais vu être ensemble On va lire un dernier verset, et je vais m'arrêter là Pasteur, la prochaine fois Ah, Tu sais que j'aime bien avoir beaucoup de temps Alors notez ceci L'église, c'est l'ensemble des vrais croyants qui forment le peuple de Dieu. Alléluia L'église, c'est l'ensemble des vrais croyants qui forment le peuple de Dieu. Et le but de l'église, bien aimé, c'est d'être une habitation. Le but de l'église, c'est d'être une habitation. Le lieu de résidence de Dieu, là où Dieu réside. De la même manière, ta maison doit être le lieu où le Saint-Esprit habite. Alléluia Et en tant que corps du Christ... En tant que corps du Christ, l'Église est l'agent et le représentant personnel de Dieu. Hey L'Église est l'agent et le représentant personnel de Dieu. En tant que corps du Christ, l'Église est l'agent ou encore le représentant de Dieu sur la terre. Le représentant personnel de Dieu. Je vous donne un dernier exemple. Si tu penses aller à Paris, tu as pensé, n'est-ce pas tu, es, tu as l'esprit, tu as l'âme et tu as le corps. Tu as pensé aller à Paris, mais si ton corps ne se lève pas, est-ce que tu vas aller Est-ce qu'on peut me répondre non. Si tu veux aller faire un petit café, tu es sur le lit, et que ton pied se paralyse, est-ce que tu vas aller Jésus-Christ a besoin de l'église locale pour manifester sa gloire. L'église doit se réveiller. Alléluia. Nous devons nous réveiller. Il est temps qu'on sache qu'il y a une église qui existe, même à Corbeil ici. On doit se réveiller parce que Jésus a besoin de nous, parce qu'il est la tête et que nous, nous sommes le corps, nous sommes ses mains, nous sommes ses pieds. Si toi, tu ne vas pas évangéliser, parler de Jésus à quelqu'un, comment la personne va entendre parler de Jésus Si toi, tu ne tends pas la main à quelqu'un, tu es la main de Christ sur la terre. L'Église est la main, le représentant de la main de Christ sur la terre. C'est pour cela que l'Église doit visiter ceux qui sont malades. L'Église doit donner un soutien à ceux qui ont besoin. Toi aussi, sois un vrai membre. Hein. Pas membre, tu viens seulement, on te donne, après tu disparais. Alléluia. En tant que corps, l'église est l'agent et le